Salam alaikum murahmatullahi barakatu alaham dalilahi rabbila alamina aswalaatu asalam ala rasulilahi amabati jahiliya tende duraja gotra Paramaya kadum puditangalum Niki juvanam kayunya galate anegarana brahmati rudei awishya shikunda dawasha kalium vidam musulman uru praditna eidipikwana pinay tirimina salam alay salam chaytate adile Chile Pradana Vastagal Ipragaramayana. Ida Prabhajakanaya Muhammadam. Kuraishigalam Yatiribukarimaya Muslimgalam. Avare Bindudar Navarim. Avare Kure Chiar Navarim. kude Kure Samaratil Earpatavarun Tamilulakararar. Ivar Matayanagal Zina Vete Samayi. Ute Samudah Yamaguna. Vishwa Sigal Avar Kidaile Uru Dharidranayum Ube Chikarade. Tenda dinum. Price Chita Sankeldenum Avane Niai Pragaran Kurukanam Vishwasikal Avare Akramikinavar Kedre Ute Kata inirkanam Vishwasikal Kedreil Nasha Tindayim Shatru Daidayim Visham Paratan Agrihikinavar Kadre Uru Aviswasiki Bagram Vishwasi Matur Vishwasi Kolare Uru Vishwasikadril Avishasi Sahai Kedre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 Vishwasi, Dinil, Urpudia Karim, Undakunavane, Sahaikan Padilla Avane, Abayam Nalganum Padilla Ava, Arangil Manganechi, Sahai Kuyo, Retran Alcoe Avane, Allahuinde Shabu, Kobu, Undaikanadana Wallakaritil Ningal, Tamil, Bindi Pundagunapacham Ade Allahuilekum, Rasurilekum Marakaram Samohatil E. Tirmanisalvali Salam, à samskarana propertanangalum tuḻarno, sal Manyamaya mānyamaya pirimātiritiyum valarthiyeḍtu, sneham sahodarīyam Sreshtada, Devaradana deva ratena anisarṇam tuḍangiya unnada samskarika moolangal urukulana oruttama samoham udalitho. Tirmanisalvali Salam, hi mailla saami biyum. Sahaba Saum Hasamu Hate Srešta Utunga Padavigli Etichu Baudika Maim Paratsi Kamaim Ara Dana Kurche Adinde sresta Dana Gala Kurche Awahun Gala Dana Adinde Bikuna Kuliyaim Kurche Marka Vivarichi Kurche Tanik Ranguna Deiva Sandeshaw Bandichu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 Manasa 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 8. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal 9. Nanmakarikal Tirmen Sallallahu Allah Wasallam, Allahou Inte, Provador de Nana, Doût de Nana, Musulmans Alade Netauwa Nana, Sainyadi Banana. Avre Te Oullem Poraum Normal Tirmen Sallallahu Alaihi Wasallam, Inte, Sobaangal Permatangal Manyo Maireno. Sal Sobaangal Purna Ruba Maireno, Tirmen Sallallahu Alaihi Wasallam. Eid Hardeiteim Agarshikanum, Aareim Ulkolanum, Khair Nabidam, Vishalaum, Paripakho Maireno Avre Te Tirimensal Valsalamede, Wildin, Udurduvina, Uruvacum, Sravicanum, Udanatanea, Prayoga Valkaricanum, Katunilkuna, Ania Ivrundam. Avrata, Uru Atna, Uru Nurdesham, Lebiketa Tamasam, Ada, Nuruhi can, Avreda, Buno Tverino. Tirimenium, Anijer and Marum Tamililla, A Manasikabantam, Ata Tirula, Unaidino. Tirimensal Valsalam,